Bonjour et bienvenue sur la chaîne PsyNancy. Je suis Prudence Nazerola, psychologue orientée TCC, c'est-à-dire thérapie au niveau comportemental. Si vous cherchez des vidéos de relaxation, d'hypnose, de gestion du stress, de psychologie et bien-être, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner pour être prévenu des nouvelles vidéos et retrouvez-moi sur psynancy.com, Facebook et Instagram, où je publie souvent des articles, podcasts, MP3, sources d'inspiration, etc. Je vous souhaite une bonne journée et une excellente visite. Au revoir.